Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau secret du jour sur comment s'endormir ou se rendormir facilement grâce au yoga. Vous savez que je vous présente toujours le meilleur mélange de la plus pure tradition du yoga et des dernières découvertes de la science pour l'éclairer. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, pensez à vous abonner, c'est ici. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche à côté de l'abonnement. Beaucoup de personnes me disent « mais je me suis abonné et je ne reçois pas ». Pensez à cliquer sur... Cette vidéo ne va pas expliquer le rituel de avant de se mettre au lit. Et pour ça d'ailleurs, j'ai besoin de vous. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur le rituel, la routine du soir avant de se mettre au lit Afin d'avoir un sommeil optimum. Donc dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse. Donc voici le secret. La tradition du yoga nous aide à comprendre comment nous sommes constitués. Et ça va être le chemin idéal pour préparer notre sommeil. Et grâce à ces étapes, je vais vous expliquer très précisément, facilement ce qu'il faut faire. Avant de vous expliquer la technique, il faut bien comprendre la progression. D'abord détendre le corps, puis détendre la respiration, puis détendre notre écoute, nos cinq sens, puis détendre nos émotions intérieures, puis détendre nos pensées, les mots, les phrases, les réactions, et enfin prendre du recul. Mais comment se souvenir de ces étapes D'abord, comprendre qu'elles sont assez logiques. On va du corps, le plus matériel, le plus visible, le plus extérieur, vers le plus subtil, corps, respiration, cinq sens, l'attention de l'extérieur, l'attention vers l'intérieur, aux émotions, puis aux pensées, et puis la prise de recul. Finalement, c'est assez simple. Mais je vous ai trouvé un moyen mnémotechnique pour se souvenir facilement. C'est corps sous sens, M pense. Corps pour le corps, sous pour le souffle, sens pour les cinq sens, M pour les émotions, pense pour les pensées. C'est une petite chose à apprendre, c'est très facile à mémoriser. Corps sous sens, M pense. Mais qu'est-ce qu'il faut faire C'est très simple. Juste avant de commencer ces degrés, Minimum un ou deux immenses soupirs. Je ne parle pas de... C'est vraiment bouche ouverte éventuellement. Minimum un comme ça. Deux si vous pensez l'avoir raté. Puis, graduellement, on va égrener corps, sous, sens, aime, pense. Que fait-on à ce moment-là C'est tout simple. Vous pensez, mon corps se détend. Puis, mon souffle se détend, mes cinq sens se détendent, mes émotions se détendent, mes pensées se détendent. Il ne s'agit pas simplement de le dire, ce qui est déjà pas mal, parce que déjà, ça va nous influencer vers l'apaisement. Mais il s'agit d'essayer de le ressentir. Quand je dis « mon corps se détend », je vérifie débrancher les petits muscles et les petites prises. Si vous avez du mal à le faire, vous savez, dans la description je vais la remettre, que vous avez ma vidéo sur la relaxation, pour apprendre à le faire. Quand je pense, mon souffle se détend, je profite des effets du soupir pour vérifier que je ne contrôle pas, que je ne retiens pas, que je ne limite pas la respiration. Quand je pense à mes cinq sens, je n'écoute pas, surtout pas, l'extérieur ou la température. J'imagine rentrer à l'intérieur de mes oreilles, de mes yeux, de moi-même, de ma peau, pour être à l'intérieur, là où on ne sent plus grand-chose, où on n'entend plus grand-chose, où on ne voit plus rien, là où tout est très calme et silencieux. La quatrième chose, mes émotions se détendent. Là aussi, il faut faire... Un... C'est un petit peu comme du théâtre. C'est-à-dire, vous imaginez que vous devenez comme dans du coton, insensible, et que les choses s'ameduisent, les tristesses, les colères, les peurs, se dissolvent en quelque sorte. Et enfin, mes pensées, mes mots, je devrais dire, mes mots, c'est ce que je vous conseille de dire, mes mots se détendent. C'est-à-dire que nos petites phrases, nos petites réactions, avec l'habitude du yoga, on s'entend penser. On sait qu'on passe notre journée à commenter, à réagir avec des mots et des phrases. C'est un peu comme si les mots devenaient mous et coulés et fondés, jusqu'à se dissoudre et se détendre. Et ainsi, grâce à ces cinq étapes, vous allez être assez rapidement, très très profondément, dans un état de vous endormir le soir, ou de vous rendormir si vous vous êtes réveillé. Toute petite parenthèse, si vous vous réveillez la nuit, parfois, il est inutile de batailler. C'est plus intelligent de se lever carrément, mais doucement, de passer 5, 10, 15 minutes à aller aux toilettes, boire une ou deux gorgées d'eau, lire une ou deux pages d'un livre relaxant, et se recoucher ensuite plutôt que de rester une heure et demie dans le lit à tourner. Ça n'est pas constructif pour notre bien-être. Et puisque je parle de bien-être, avant de continuer, vous savez que vous pouvez recevoir facilement mon guide le yoga bien-être où je vous donne toutes ces petites astuces et bien d'autres. Grâce au yoga et à la méditation, je vous les envoie par mail avec plaisir. Il suffit de retrouver le lien dans la description juste au-dessous. Faites partie des gens qui mettent en application leur bonne résolution. Continuons, récapitulons et complétons. La première chose à faire quand je suis allongé, c'est un ou deux immenses soupirs. Vous pouvez en profiter pour penser la petite phrase. Tout à l'inspire et se détend à l'expire. Donc au soupir, je pense déjà. Tout se détend. Puis... Mon corps se détend, mon souffle se détend, mes sens se détendent, mes émotions se détendent, mes pensées ou mes mots se détendent. Et après ça, vous revenez à la toute première phrase, vous savez, le tout se détend, et vous le répétez indéfiniment. C'est un peu la méthode Koué, c'est un peu le principe des mantras en yoga, le fait de penser coupe les autres pensées. Quand mon cerveau est occupé à dire « tout se détend », il ne peut pas faire le petit vélo qui ressasse. Ça n'est pas possible et c'est ce que l'on veut. Tranquillement, je pense, tout se détend. Si vous avez une bonne conscience de votre respiration passive, c'est-à-dire la respiration lorsqu'on est détendu, vous pouvez l'utiliser comme métronome, comme cadence pour votre petite phrase. Par exemple, quand vous dites « comme vous l'avez fait au tout début, à l'inspire tout », et à l'expire se détend ensuite sur la respiration non contrôlée vous pouvez penser mon corps à l'inspire et toujours toujours se détend à l'expire à l'inspire mon souffle à l'expire se détend etc etc et à la fin la petite phrase tout se détend de la même façon sur l'inspire et l'expire tout sur l'inspire se détend sur l'expire que faire lorsque les pensées, le fameux petit vélo qui a pris le dessus, les préoccupations, le stress, momentanément a pris le dessus et a coupé cette répétition positive. Vous avez deux options. Soit vous revenez depuis le début, au gros soupir, tout se détend, mon corps se détend, etc. Toutes les étapes, tranquillement. Soit vous ne répétez que la dernière. Ce que je conseille, si vous n'êtes pas très stressé, si c'est juste un réveil superficiel, juste reprendre tout simplement la dernière étape. Tout se détend, tout se détend est suffisant. Et on a presque fini. Toutes les expressions sont valables. Vous pouvez remplacer se détend par s'endort, s'apaise, se calme, est lourd, etc., etc. Mais maintenant, je vais vous donner mon bonus, mon astuce. Avec les années, vous pouvez imaginer que j'en ai essayé des dizaines. Pour moi, celle qui fonctionne le plus, parce qu'elle est imagée, parce qu'elle est liée à une émotion, à un ressenti, et évidemment à un mot, c'est le mot, le verbe fondre. Il n'y a rien de plus efficace pour moi que de dire tout fond. Mon corps fond. Et je prends le temps de le dire. Si j'ai besoin, je le répète plusieurs fois. Mon corps fond, je ne le dis pas qu'une fois. Si je sens que je ne suis pas assez détendu, je vais le répéter plusieurs fois, jusqu'à être physiquement détendu. Si je sens ensuite mon souffle fond, que ma respiration n'est pas assez détendue, de la même façon, je le redis plusieurs fois. Et en pensant le mot fond, j'essaie de le visualiser, j'essaie d'imaginer, c'est du jeu. J'essaie d'imaginer mon corps comme du caoutchouc qu'on chauffe, qui devient tout bout, qui coule, qui descend, qui se concentre. Et je vous garantis que cette image est vraiment extraordinairement puissante pour vous aider à vous endormir ou vous rendormir. Et si ça ne devrait pas arriver très souvent. Peut-être au début, vous ne vous endormez pas instantanément quelques secondes. Au moins, vous aurez passé un moment agréable, relaxé. Et non pas en train de faire votre petit vélo qui nous stresse et nous bouffe la nuit. Et le lendemain matin, même si vous avez eu un sommeil entrecoupé, vous serez de toute façon beaucoup, beaucoup plus reposé. Voilà, très vite, vous savez que j'ai besoin de vous, de vos commentaires. Si vous avez mis un petit pouce vers le haut, sincèrement, merci. C'est vraiment notre récompense. Souvent, j'ai des gens qui me disent, mais j'ai pas osé mettre un commentaire. S'il vous plaît, franchement, ça me fait un bien fou. Merci à vous qui le faites. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche sincèrement. Partagez si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et on se revoit très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.